Salut tout le monde, c'est le coucou 76 et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie de la série Comment créer son site web. Alors, je ne vous ai pas dit dans les épisodes précédents de quoi allait parler cette série. Alors, je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais vous faire part d'un peu de surprise. Donc, nous avons commencé avec le langage HTML. Ce langage qui est fait justement pour le web, pour créer son site. tout le temps facile. Ouvrons-le, ouvrons-le avec ce tutoriel avec notre Voilà. Avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. C'est une méduse. Et avec un accent comme ça. Oh, vous allez me dire, ben non, ça va, ça va faire des signes. Eh bien, ça dépend. On trouve O. Avec tutoriel, ouvrir. Je ouvre mes images et c'est une méduse. Ça me met bien l'accent. Pourquoi Eh bien, parce que dans notre plus, avant c'était une technique plus ancienne. Maintenant, c'est une technique plus récente. On va dans encodage. Et avant, c'était encodé en UTF8 sans bombe. Et là, c'est encodé en UTF-8, ce qui fait qu'on peut mettre les accents. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique. Alors, donc, euh, je l'ai fait aussi pour un texte tutoriel, voilà, encodage, c'est en UTF-8. Faites-le pour euh, tout, hein. c'est beaucoup plus pratique. Bon, passons à notre langage dit que c'était pas toujours pratique d'utiliser tout le temps HTML c'est sûr qu'on veut faire comme Wikipédia des tas de lignes pour par exemple faire un blog qu'on doit tout le temps écrire bon, c'est pas pratique donc à plus, après on s'y retrouve plus avec toutes les fonds, color, tout ça on s'y retrouve plus parce qu'il existe encore beaucoup d'autres balises alors, nous allons enlever fond de color. Voilà. On va enlever les fonds de color. Voilà. On enlève les slash font parce qu'ils servent, qu servent à rien. Voilà. Bien, je vais vous apprendre aujourd'hui le langage CSS. Fichier nouveau. Le langage CSS s'associe avec le langage HTML. Auparavant, nous utilisions le langage HTML. Là, ce n'est pas le cas. Nous allons utiliser le langage CSS. Je vais vous expliquer après comment le s'en sert. Enregistrer sous. Dans le même dossier que nos fichier HTML style le type c'est déjà mis comme nous avons mis dans langage euh, que c'était du CSS on enregistre style.css on va regarder dans le dossier et vous avez un fichier tout bizarre qui ne peut pas s'ouvrir tout seul ça, ça ouvre un bloc-notes non c'est pas bon c'est pas ça qu'on veut alors on va aller dans head et on va copier enfin coller la ligne là vous vous allez l'écrire peut-être je sais pas alors link donc il veut dire il, il dit va voir euh, le type c'est le le rêve c'est still it donc euh, c'est euh, Donc quand il voulait, il ouvre ça. Il dit ah oh, c'est du HTML. Donc le head. Le titre c'est bienvenue Coco. Ensuite, le link, il se dit, ah alors là je vais vous traduire en français. Il se dit va voir euh, ouvre style.css va coordonner avec toi et c'est un style it. voilà Donc, on va tout enregistrer ça va rien changer voilà ça change rien parce que dans le style pour CSS il n'y a rien alors je vais vous montrer comment faire du CSS le CSS c'est un langage de style alors par exemple nous voulons là on l'appelle le CSS et nous voulons que tout ce qui est en H1, d'accord, soit en rouge, ou en bleu, bleu on va dire. Eh bien on va marquer H1, ou H majuscule si vous voulez. Moi j'ai eu l'habitude de mettre un H majuscule. les accolades alors je marque le code et après je vous explique color deux points blue blue et un point virgule j'enregistre tout je vous montre et bienvenue sur notre site c'est en bleu magie magie alors là vous avez sauf si vous y connaissez déjà en CSS. Alors, H1. On dit que tout ce qui est en H1 fera les fonctions qui seront entre les accolades, donc les paramètres. Le paramètre, c'est color, donc la couleur. Il définit la couleur de points et il dit que c'est du bleu, point virgule pour la fin de la ligne. H1 sera en bleu tout ce qui est en H1 sera en bleu car tout ce qui est entre les accolades fait les fonctions on peut mettre autre chose on peut mettre font size je crois que c'est comme ça oui. et là on met un nombre donc on va mettre voilà c'est beaucoup plus gros parce que h1 tout ça c'est bien mais on peut pas être précis donc voilà on va le rétrécir quand même un peu ça fait peut-être bizarre 30 on va regarder si c'est bon un peu plus gros peut-être alors 40 et on peut vraiment être très précis voilà bienvenue sur notre site super bon donc c'est beaucoup moins c'était pas ça l'avant mais on s'y repère beaucoup plus alors la tutoriel donc on va dire que tout ce qui est en h3 sera sera size pour s'entraîner comme size 2 points on va dire quand même plus petit que euh, h1 on va dire euh, 20 et comme ça on peut définir nos h1 et nos h3 par exemple si on veut que le h1 soit plus gros que la taille définie par défaut par le html et eh bien on le fait là avec le css on rafraîchit et voilà, c'est un petit peu plus gros, mais c'est pas vert parce que c'est un lien. Mais si... Si... Voilà, là, on mettait... Euh, attendez, regardez, on va faire quelque chose de mieux. Ctrl X Ctrl V Et ça fait... Ça. C'est un tutoriel en vert Et le lien sur YouTube. Et là, c'est pas beau. On va juste apprendre une nouvelle balise en HTML. P, qui veut dire paragraphe. Attendez, je regarde. Non, c'est bon. Alors, la balise P, qui veut dire paragraphe, est faite pour mieux comprendre... Pour... Euh, oui, pour mieux... Attendez, je vais mettre un slash après le P ce qui veut dire que il n'y a pas de fermeture. On enregistre tout. Et ça, ça va être dans un paragraphe. Ça ne va rien changer mais après, quand il y a beaucoup de choses, ça change. Ça peut faire moins moins serré, moins, moins mis en bazar. Voilà. Alors. On va le mettre en plus gros, donc on va dire que tout ce qui est dans P le point virgule ça risque de ne pas marcher faut toujours mettre les points virgule en plus en H3 avant j'avais oublié le point virgule alors font size on peut mettre hmm, 16 voilà on met le point virgule et on rafraîchit et voilà lien sur mes images Au même fichier css on enregistre tout et voilà voici des images c'est comme ça et c'est une méduse bon déjà c'est une méduse on va le mettre dans un paragraphe comme ça ça va être en dessous alors c'est une méduse on va faire notre balise P et on enregistre tout et normalement ça va être en rouge parce qu'on a dit que tout ce qui était P était en rouge. Voilà, c'est une méduse en bas en rouge. Donc, on peut aussi définir l'arrière-plan en CSS. Mais on va voir plutôt la prochaine fois. Alors, là, c'est vrai qu'il faudrait mettre euh, une couleur euh, d'arrière. Donc, on va mettre euh, couleur euh, égal. comment créer son site web on se retrouvera pour la sixième partie pour du html et du css euh, donc voilà vous avez vos pages qui sont bien et je vais vous demander euh, avant de regarder la sixième partie d'ajouter un bouton enfin un lien qui sera euh, un lien sur euh, la cette page sur la page euh, mes images enfin non, enfin je vais vous demander si vous avez fait comme moi hein, de, de mettre un lien pour retourner à là comme ça vous ça vous entraînera et vous saurez le faire et euh, moi je vais le faire euh, entre les deux vidéos, comme ça on verra ce que ça donne plus tard. Donc avec le CSS, vous avez vu que c'est, c'est un langage, euh, c'est un langage très bien, car avant on devait faire tout en HTML et c'était beaucoup plus galère. Et là il existe le CSS et c'est très bien. On peut faire en HTML aussi, mais comme il existe le CSS autant faire en CSS. Bon, alors sur ce les amis. Bye bye